Salut mes crusty, c'est Antonais Trop content de vous voir, je vous aime fourrure, vous m'avez manqué Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est pas bien, j'ai dû me faire détatouer tous les tatouages que j'avais parce qu'en fait, il y a eu un gros souci, on s'est vraiment mal compris, j'ai gagné mon procès Quiche, quiche, quiche, cache machine C'est pour moi, je suis en fourrure maintenant et euh, je vais tout vous raconter, mes nouvelles histoires. À peine on se quitte genre euh, 3 semaines, je sais pas... Qu'est-ce qui se passe confinement, corona, machin J'étais pas prêt, je t'en crash oh, Heureusement, ça s'est hyper bien passé, je suis parti un peu au bord de la mer pour me ressourcer, bref. ça pour vous dire que maintenant, je rentre et je vois qu'on doit tous mettre des masques. What the fuck, je suis en crash, enfin, on a tous l'air de Draca avec ça Personne n'est velours, je le vois direct, ça cache la moitié de la bouche, la moitié du visage Heureusement, c'est là où j'interviens mes croustilles J'ai le collab d'enfer pour vous faire un masque Qui ne va rien cacher de vous Et qui va pouvoir vous assurer d'être velours En toute occasion Je vous montre ça tout de suite Regardez moi ça comme c'est mignon En fait c'est une collab avec la marque Ficelle Qui vous procure un masque et du confort, et de l'esthétique Je vous fais un tuto direct. Ok mes croustilles, alors c'est parti, vous prenez la plus grande ficelle, bon moi je vais enlever la casquette, faites pas gaffe, c'est n'importe quoi, je suis un peu au niveau de raccard des cheveux, je vais aller voir mon coiffeur tout à l'heure, de Tony Coiffure, bref, alors, vous prenez la plus grande ficelle, vous tournez au niveau du menton, et vous retournez, et vous faites un nœud. Hop, comme ceci, je crois. Comme ça, vous avez la protection du masque et en même temps, ça ne vous cache pas la bouche ni le nez. La plus petite ficelle, c'est vraiment le plus mode et c'est ce qui me rend en crash et ce qui fait que j'aime feu lourd. Quand <rire> j'ai dit feu lourd, ficelle, c'est ce qui fait que j'aime fourrure. La marque ficelle, velours, fourrure, t'as compris Je suis en crash. Vous faites ça juste comme ceci et on est bon. Get it girl, don't lose all et voilà mes croustilles, c'était mon tuto masque. Vraiment, vous allez voir la marque Ficelle. Vous avez un petit code promo avec Antonize, bien sûr, c'est cadeau. C'est parce que je vous aime, fourrure. Il y a plusieurs coloris, évidemment, ils sont trop choux. Il y a plusieurs textures. Moi j'ai pris coton, imitation lacet parce que j'ai aussi des lacets sur mes chaussures. Je trouvais que ça faisait un petit peu raccord. Bref, même, tu sais, <rire> je me fais délirer. Et euh, vous allez voir, comme ça, ça vous procure une protection et une beauté en toute occasion. et toujours s'en sortir avec style. Et fashion a peur du corona, c'est pas moi, c'est pas moi En vrai, mais cru j'ai si je sais pas, tout à l'heure je me sentais un peu de dracard Du coup je suis allé à l'hôpital et j'ai dit faites moi le corona test Et là je sais pas quoi, ils m'ont dit ouais on peut pas le faire à n'importe qui Je sais, moi je suis pas n'importe qui en fait, je sais pas, je suis un ton nice Et je leur ai montré mon nombre de followers mais je sais pas oh. On aurait dit, ça n'avait pas d'importance pour eux, tu vois Et là, j'ai commencé à faire un scandale, et là, ils m'ont mis un coton-tige, mais tellement long, franchement, on aurait dit, c'était mon bras dans le nez, et ils l'ont enfoncé, franchement, ça a touché l'arrière de ma bouche, même mon pancréas ou je sais pas quoi, et là, ils m'ont dit, j'ai le corona. Franchement, c'est quoi ce bordel Si je suis en si on peut pas être stylé, et en bonne santé, mais je préfère mourir direct, en vrai.